L'appel Coopération est ouvert à toutes les structures des champs culturels et créatifs qui souhaitent expérimenter, en collaboration avec d'autres, des projets favorisant la création et la circulation des œuvres et des artistes en Europe aujourd'hui et les approches innovantes dans le secteur. L'appel soutient plus particulièrement des projets engagés dans les enjeux suivants. Le développement des publics, l'inclusion sociale, la soutenabilité, le numérique ou la dimension internationale. Par exemple, des festivals de musique qui souhaitent être plus éco-responsables, une école des danses ou des théâtres qui cherche à accompagner ces artistes émergents, une maison d'édition qui désire valoriser la carrière des traducteurs, une association citoyenne de collecte de patrimoine qui réfléchit à l'accessibilité de ses ressources, etc. Ces chantiers nécessitent du temps et de la perspective. L'appel Coopération permet de travailler sur plusieurs années entre acteurs européens issus des différents pays, afin de gagner collectivement en compétences et méthodes. Plus de 30 pays sont à ce jour bénéficiaires du programme Europe Créatif et éligibles à l'appel Coopération. Vous pouvez consulter la liste officielle de ces pays sur notre site Internet. Un appel à projet est publié chaque année entre 2021 et 2027. En tant que Bureau Europe Créatif France, le Relais Culture Europe vous oriente dans ses programmes, travaille avec vous à toutes les étapes de vos projets et crée des endroits d'échange autour de vos problématiques. Retrouvez plus d'informations, les dates de dépôts des appels et des nos rendez-vous d'appui sur notre site et abonnez-vous à notre newsletter.